Ça y est, elles sont là. Je les ai reçues. Elles sont là, elles sont là, elles sont là. Et donc, euh, je vais donc pouvoir euh, me lancer dans la guidance. Waouh, c'est juste euh, génial. Parce que j'y crois et euh, je, je vais le faire. Je vous avais promis de vous faire partager ce moment, voilà. Donc, vous avez vu déjà en introduction que ça a changé, c'est plus pareil. Donc, le coffret, voilà. Il y a le livret. Voilà. Le livret, il est à l'envers, mais je vous ai mis des photos. Il y a les cartes. C'est vraiment parce que la première c'est le rêveur. Le rêveur. Qu'est-ce qu'il dit le rêveur Un acte de foi, soyez fidèle à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Ben, vous savez quoi C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Mais ouais, je. Voilà. Première chose, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Donc, euh, bah tiens, on va voir ça. Si on va approfondir un peu. Le rêveur, pardon. J'ai ma boîte qui tombe. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le livret sur le rêveur Alors, le rêveur, il nous dit. Les anges vous apportent cette carte au moment où vous vous préparez à entamer une phase de vie aussi nouvelle qu'exaltante. Et c'est exactement ce qui se passe depuis hier. Voilà. Vous devez absolument croire en vous, sachez que l'univers est bienveillant et qu'il souhaite vous voir réussir. Faites confiance à la vie. Ouais. Engagez-vous, croyez en vos rêves, faites ce qu'il faut pour aller de l'avant en toute confiance. Soyez à l'écoute de votre guidance intérieure tandis qu'elle vous suggère d'aller au bout de vos rêves. Faites cependant preuve d'ouverture d'esprit face aux informations qu'on vous communiquera et qui vous indiqueront la marche à suivre pour atteindre vos objectifs. Les enseignements ou conseils prodigués par un expert peuvent se montrer utiles. Cela dit, ne laissez pas ralentir votre progression, cherchez activement la perspective dont vous avez besoin. Voilà. Ben, je crois que c'est assez explicite. Hein? Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et je viens de recevoir, je l'ouvre et pof, le rêveur qui arrive. Moi, je trouve que c'est... En fait, les cartes étaient déjà comme ça. Hein? C'est juste, juste marrant, cette synchronicité qui fait que... Voilà. Le rêveur, c'est l'archange métraton, c'est... C'est un être de lumière, c'est un guide, c'est tout ce que vous voulez, selon ce que vous pensez ou ne pensez pas. Mais je trouve ça assez intéressant de voir que pour la première, la toute première fois que je vous présente donc, cette nouvelle, nouvelle activité dans laquelle je me lance, je trouve ça très intéressant de voir que c'est lui qui sort en premier, parce que ça correspond exactement... À ce qui se passe actuellement enfin en tout cas pour moi je, je souhaite euh, du fond du cœur que ce soit le cas pour vous aussi donc euh, les cartes euh, voilà je sais pas beaucoup d'entre vous les connaissent hein, le les tarots des anges les cartes sont de très jolis dessins elles sont euh, voilà je, je les découvre elles sont de très jolis dessins elles sont vraiment très belles, elles ont chacune leur message à transmettre, complété par le guide. Et euh, pas moyen de tricher, hein, parce que de l'autre côté, euh, voilà, elles sont toutes identiques. Donc pas moyen de tricher, c'est vraiment euh, de la guidance pure, puisque vous ne pouvez pas influencer les cartes du fait que vous ne savez pas ce qui se cache derrière. Donc pas moyen d'influencer les cartes. C'est vraiment de la guidance pure. Et euh, voilà, je, vous voyez, je, je viens de vous dire exactement ben, ce qui se passe pour moi aujourd'hui et en ce moment. Et depuis hier en fait, parce que je les ai reçu hier. Donc depuis hier, voilà ce qui se passe pour moi. voilà C'était exactement ça. voilà Donc euh, vous avez vu que l'intro n'est plus la même. Et cette intro-là, je la mettrai à chaque fois que je ferai une guidance. Parce que c'est assez spécial pour moi. C'est un début, c'est la, la première fois de ma vie que je me lance dans des guidances avec des cartes. Et euh, accompagner des ressentis que j'aurai à ce moment-là, forcément. Et je trouve ça juste bah, super. Tiens, voilà. Ça m'a redonné le sourire, là, pour le coup. Parce que, voilà. que vous dire de plus Je ne sais pas, c'est tellement... Euh, c'est tellement euh, clair. Ça parle tout seul, quoi. C'est subtil, c'est clair, ça parle tout seul. Il n'y a rien besoin de rajouter. Voilà, juste faire confiance et... Faire confiance et se faire confiance. Voilà. À bientôt, j'espère, pour... Euh, donc, cette euh, nouvelle marche qu'on craint tous ensemble. Et d'ici là... Euh Thank you.